euh, eh bien on, on commence évidemment avec euh, le soleil qui donne un petit peu le, le ton du mois, et euh, jusqu'au 20, le soleil est en Capricorne, donc ça n'est pas le signe, en tout cas pour vous Gémeaux, c'est pas, je vous l'ai déjà dit, hein, c'est pas le signe le plus fun de votre zodiaque, c'est un signe euh, qui parle d'argent, qui parle d'argent que vous devez, qu'on vous doit aussi, mais moins souvent. Hein? Et euh, donc il va falloir euh, un petit peu, mais ça va être le ton de, de l'année hein, en général, puisqu'il y a plusieurs planètes qui vont traîner en Capricorne, euh, un petit peu vous serrer la ceinture, faire des économies, ne pas être trop dépensier. Or euh, bon, vous avez ce petit travers, euh, les Gémeaux, c'est que vous aimez bien dépenser pour dépenser, hein, la plupart du temps, même si c'est pour acheter une bêtise, euh, euh, un truc idiot que vous avez trouvé sur Internet. Bon, vous êtes satisfait quand vous cliquez, euh, j'achète. Euh, bon, vous n'êtes pas tous comme ça, évidemment. Hein, ça dépend de votre ascendant, ça dépend de beaucoup d'autres choses, mais je, on, on dit, la tradition dit, que le Gémeaux il est... Euh, voilà un petit peu euh, qu'il lui arrive de jeter l'argent par les fenêtres. Or, donc en 2020, ça va pas être possible, hein. franchement, on va tous être d'ailleurs dans une certaine forme de rigueur hein, euh, euh, avec toutes ces planètes en Capricorne et il faudra qu'on fasse tous attention à ce qui nous appartient, à ce qu'on gagne, et à nos économies aussi. Hein. Après le 20, bon ce sera une ambiance quand même moins... Euh, moins rigoureuse on va dire. Euh, le soleil va rentrer en Verseau, il va être dans un signe en totale harmonie avec le vôtre, et vous vous sentirez beaucoup plus à l'aise, beaucoup plus en confiance, plus créatif que pendant la période précédente. On va parler de Mercure maintenant, votre planète. Donc, c'est, on s'intéresse en particulier à ses aspects. Hein. Euh, elle gère tout ce qui est de votre quotidien et même dans les plus petits détails. Hein. C'est vraiment la planète. Euh, du quotidien et des échanges, hein, bien évidemment, hein, ça c'est votre truc hein, les échanges. Donc Mercure euh, commence le mois euh, en Capricorne, donc elle est sérieuse, elle est sous l'empire de Saturne, donc euh, il faut pas trop parler, il hein, faut faire attention, il faut être un petit peu économe là aussi, mais euh, en parole, ne pas révéler euh, de secret, ne pas être indiscret donc, et euh, surtout au niveau du travail, puisque mercure gère votre travail quotidien, eh bien euh, d'être sérieux, d'être dans les temps, de faire en sorte de rendre le, le, le travail que vous avez à faire dans les temps. Donc ça va vous demander ce qui vous manque souvent le plus, de la concentration. Et alors comment faire quand on est Gémeaux pour se concentrer? Moi je dis toujours, parce que moi je suis ascendant Gémeaux donc j'ai du mal hein, aussi à me concentrer, euh, je me mets à travailler une heure et puis je m'accorde 10 minutes de pause pour jouer ou n'importe quoi, hein, faire n'importe quoi, et puis je retravaille une heure et puis je me re redonne une, un temps de pause. Il faut pour le Gémeaux, pour arriver à être concentré, il est toujours très bien. on est toujours très bien concentré pendant une demi-heure on va dire, c'est un petit peu plus difficile la demi-heure suivante. Mais bon, on peut tenir une heure et puis on s'arrête, on fait la pause. Après le 17, Mercure va être en Verseau, donc ce sera beaucoup plus facile parce que les tâches que vous aurez à faire ne vous demanderont peut-être pas autant de concentration et euh, en plus de ça bah vous serez aidé, hein, on, on, on se retrouve dans un dans un secteur euh, réputé pour son aide, son soutien, sa solidarité, donc si vous êtes encore sur de, des, des tâches un petit peu difficiles ou un petit peu longues, bien là vous aurez euh, certainement euh, des gens pour vous aider, des, des collègues, euh, où on vous adjoindra quelqu'un momentanément pour terminer un travail, enfin bref, vous, là du coup ce sera rapide et, et ce sera beaucoup plus facile. Mm -hmm. Et si on parlait un petit peu d'amour ou d'argent, hein, selon? Euh, puisque Vénus dont euh, il, il est question euh, représente les deux, hein. amour, confort, argent, voilà, c'est les, les euh, conciliations aussi. Hein. Bref, donc Vénus, euh, bah, elle commence euh, le mois euh, en, en Verseau, donc elle est bien placée par rapport à vous, mais elle est déjà euh, en verseau depuis euh, plusieurs jours hein, donc euh, elle arrive on arrive là le 1er janvier elle est au milieu du verso donc elle va concerner votre deuxième décan, une partie de votre deuxième décan et le troisième. Bon la Vénus en verseau elle vous permet d'exprimer des sentiments euh, alors vraiment sans aucun euh, vous mettez pas trop de limites hein, euh, et puis vous êtes un petit peu, euh, comment dire, rapide, hein, exprimer vos sentiments. Si vous rencontrez quelqu'un par exemple, s'il vous plaît, ne déclarez pas euh, que c'est l'amour de votre vie au bout de 3 jours, hein, parce que bon, je sais que vous avez tendance à faire ça les Gémeaux, mais là euh, bon, franchement, prenez votre temps, hein, euh, qu'est-ce que vous avez à perdre? Euh, rien du tout! Euh, donc vous prenez votre temps et surtout le temps d'apprendre à connaître. Hein, on est dans un secteur avec le Verseau où il faut être dans la connaissance. Donc là il s'agit de mieux connaître la personne que vous avez euh, éventuellement rencontrée de manière à pas euh, partir sur des mauvaises routes. Hein. Euh, après, euh, bon... Euh, il se trouve que Vénus va entrer en Poisson le 13. Là ça va être un petit peu plus compliqué hein, parce que le deuxième décan sait ce qu'il attend, c'est-à-dire qu'il y aura la dissonance Vénus-Neptune, et puis de toute façon Vénus en Poisson, elle est trop imaginative, trop rêveuse, et vous aurez tendance peut-être à vous faire des films, à croire que quelqu'un est amoureux de vous alors que ça n'est pas le cas, euh ou alors à ne pas voir aussi que quelqu'un s'intéresse à vous et, et, et être totalement dans l'étonnement dans quand euh, quand vous apprendrez que ben, cette personne avait un petit béguin pour vous et que vous ne l'avez même pas vu. Alors Vénus est rapide évidemment, tout ça c'est l'affaire de deux trois jours grand maximum. Hein. Donc attention, Hein, ne essayez de pas euh, vous faire d'illusions. On va terminer avec Mars, c'est-à-dire la planète qui gère votre énergie, votre volonté d'aller de l'avant, votre détermination, euh, votre forme aussi, bien évidemment. Hein. Et Mars s'oppose à vous. Alors là, euh, c'est peut-être pas euh, comment dire, euh, c'est peut-être pas une sinecure. Hein. Euh, L'opposition de mars, ça peut euh, vouloir dire plusieurs choses. Alors là, les trois décans hein, vont être concernés les uns après les autres. Euh, bon, euh, il faut euh, peut-être faire un choix. Hein. Et dans certains cas, toujours pour le deuxième e décan, un choix extrêmement compliqué à faire et que vous ne ferez pas parce que, euh, vous n'aurez pas assez de courage, ou alors ce sera pas le bon moment, vous, vous trouverez que ça n'est pas le bon moment. Bon, ça c'est la partie euh, ou euh, enfin, l'interprétation plutôt, euh, selon laquelle l'opposition de mars euh, vous dit de faire un choix. Mais ça n'est pas uniquement ça, hein, l'opposition de mars, ça peut être aussi que vous n'avez pas la forme, que vous avez attrapé un petit virus de saison et qu'il faut vous soigner. Mais bon, c'est pareil, hein, c'est 3-4 jours, pas plus. Et euh, alors autre possibilité, les rapports de force et les conflits hein, avec Mercure, avec Mars pardon, face à vous, il y a très souvent du conflit dans l'air, ça vient pas de vous, hein, puisque Mars n'est pas chez vous, Mars, chez, Mars est chez l'autre. Donc euh, quelqu'un pourrait vous chercher des querelles, euh, pourrait essayer de vous faire réagir, de vous pousser dans vos retranchements, ce quelqu'un pouvant être bien entendu votre conjoint ou l'un de vos enfants. Hein. Donc essayez de ne pas justement faire ce que cette personne attend, c'est-à-dire de réagir au quart de tour. Hein surtout prenez du recul, euh, réfléchissez à ce que euh, on, va, on vous manipule peut-être euh, de manière à vous mettre en colère. Donc faut pas tomber dans le panneau, il hein? faut pas donner là à l'autre ce qu'il attend, parce que ce que l'autre attend n'est pas euh, bon pour vous, il hein? faut penser à ce qui est bon pour vous.